de Morant, le 7-9-30. Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin le député Modem des Hauts-de-Seine, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. question réaction 01 45 0145-24-7000 et application France Inter. Jean-Louis Bourlange, bonjour. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Inter. Alors allons à l'essentiel en un mot. Comment avez-vous trouvé l'intervention d'Emmanuel Macron hier à la télévision A-t-il trouvé selon vous les mots pour calmer la situation ou va-t-il contribuer à l'enflammer Je ne sais pas s'il va l'enflammer ou, ou, ou pas, il y a certainement des mots qui n'aurait pas été, à mon avis, était plutôt inutile. L'allusion, l'analyse, oh, ben, l'introspection de M. Berger, ce n'était pas, euh, pas le, le, le, le moment de, de savoir pourquoi M. Berger avait tel ou tel comportement, ou l'allusion à la foule, parce que je crois que c'est inadéquat. La foule, ce n'est pas la foule qui est en, qui est en cause. Euh, la foule, c'est tout le monde. Ceux la qui, foule qui ne serait pas légitime. Ceux qui voulaient mettre en cause, et là, c'est très justifié, ce sont des, des actions... L'action d'activistes précis comme qui bloquent telle ou telle activité économique, qui entendent paralyser le pays. Mais ça, c'est pas la foule. C'est un, un véritable problème pour la mise en application de la loi. Sur le fond, je crois qu'on peut dire... Moi, j'ai trouvé très convaincant euh, l'analyse sur à la fois la réforme... Je pour une fois enfin on a eu une défense et illustration des raisons de la réforme rapide mais très pertinente c'est celle que je que je porte en moi depuis des mois sans sans arriver à la faire passer au niveau c'est à dire que la réforme est nécessaire parce que nous sommes engagés dans une situation nationale où nous devons effectivement augmenter massivement notre capacité notre de production et de travail oui mais enfin ça fait et deux mois qu'on que que le, la majorité répète ça non elle n'a pas répété si, pas du elle tout a elle a dit que c'était c'est injuste. Ce elle est pas non, non, elle, elle, elle, elle n'a pas. Elle n'a pas. Le président a fait un discours dans ce sens au mois de juillet. Puis on a parlé de tout à fait autre chose. On s'est raccroché sur des, des histoires de carrière longue qui, à mon avis, n'étaient pas dans le sujet sur le problème de la justice. Non, le véritable problème, c'était l'équilibre démographique, l'équilibre de la balance commerciale, qui veut dire que nous consommons plus que nous ne produisons, l'équilibre budgétaire, le déficit budgétaire qui veut dire que les grandes aspirations des Français en matière d'école, en matière d'hôpital, en matière de, de transition climatique, en matière également de forces militaires ne peuvent pas être traitées si nous n'augmentons pas notre capacité globale de production. Ça passe Donc la réforme des retraites elle est faite pour ça... payer l'école, les hôpitaux Pas et... payer l'école, pas payer l'école, ça vous. vous vous, vous rentrez dans le, le raccourci qui a été celui que je comprends très bien des Français qui disent « on va prendre notre fric et on va le mettre ailleurs ». Pas du tout. Simplement, il, fallait, il faut augmenter la part du gâteau. Il faut augmenter ce que les Français produisent. On ne s'en sortira pas autrement. C'est un raccourci qu'a fait le gouvernement. Hein, euh... Gabriel Attal a ce micro A ce micro, même, a ce micro je, crois avoir dit, je crois avoir dit un instant que je n'avais pas été entièrement convaincu par la façon dont cette réforme avait été présentée. Mais je dis que le, le président, sur ce plan-là, avait des arg... a trouvé un ton qui était plus juste que celui du gouvernement au cours des derniers mois, et deuxièmement, je crois qu'il a raison, sur le plan constitutionnel, euh, la réforme a été votée, il y a eu une motion de censure, s'il n'y avait pas eu de motion de censure, ça, il faut rendre grâce à ceux qui ont déposé la motion de censure sur ce plan, il n'y aurait pas eu de vote, et ça, ça aurait été dramatique qu'une réforme de cette importance soit adoptée sans vote. Là, il y a eu un vote, un vote étroit, avec neuf voix, mais euh, comme il a été rappelé, la République, en 1875, a été votée à une voix, et personne ne s'en plaint. Mmh. Personne ne s'en plaint. Et deuxièmement, le, 40... le processus continue. Je, je termine juste. Oui. Il a raison. Il faut attendre le Conseil constitutionnel. Je pense que le Conseil constitutionnel va retoquer un certain nombre d'éléments de cette, de cette loi, de ce projet de loi. Je crois effectivement que l'opposition a raison de dire que sur certains plans, il y a des, ce qu'on appelle des cavaliers législatifs, c'est-à-dire des dispositions qui ne devraient pas figurer dans une loi de finances. Euh, donc euh, l'index le, le, senior, enfin on verra ce que le Conseil constitutionnel décidera, mais il me semble que le président a raison de dire que force doit demeurer à la loi, que ce processus se déroule régulièrement, que le 49-3, de toute manière, est quelque chose qui n'a rien de scandaleux, qui a été inventé d'ailleurs par Guy Mollet, Pierre Fimelin, et, en 1958. Mmh. Et, et donc maintenant, alors la seconde question qui est tout à fait différente, c'est qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir Et là, il y a une grande béance, parce que quand on atteint le degré de défiance de l'opinion publique avec une... une Mais comment euh, vous l'expliquez On essaye de prendre un peu de hauteur avec vous. Comment vous expliquez qu'à l'issue de ces deux mois où tous les jours les membres du gouvernement, la première ministre ont défendu ce texte, etc., on en arrive à une opinion qui est Contre ce texte qui n'arrive absolument pas à être convaincu, et même si aujourd'hui le nombre de, de personnes qui pensent que la loi finira par être ado, euh, adoptée et en vigueur euh, est de plus en plus grand, ce, ce, ce je ce pense. De gens, que... Il reste oui. 70% des Français sont contre et archi-contre. Moi, je pense oui, les Français sont risque. naturellement contre les, les réformes, les lois de réforme sur les retraites, mais là il se passe quelque chose, et je vous en donne volontiers euh, acte avec euh, regret, mais il se passe quelque chose de plus profond et. Et à mon avis, c'est que le, les, les Français ne comprennent pas quel est le projet fondamental euh, du gouvernement pour les années qui viennent. Et vous le comprenez, vous euh, Oui, je, je crois, je, je comprends en tout cas ce qu'on a fait et j'espère euh, qu'on fera des choses complémentaires. Je pense qu'il euh, y a cinq ans, Macron a été élu. Il a dit qu'il fallait re, re, relancer le système économique et prendre des mesures parfois impopulaire, très impopulaire, pour relancer l'économie et relancer l'emploi. De ce point de vue-là, on a eu un succès très grand, que on passe comme tous les succès, ça passe inaperçu, mais la lutte pour l'emploi a été très réussie. C'est une partie de, de, de notre action qui a été bien ressentie. Le second aspect de cette action, ça a été l'idée que l'avenir de la France passait par l'Europe. Très bien, ça s'est fait. Et puis maintenant, ce, depuis euh, le, le second quinquennat, on ne voit plus, on a été bloqué par le Covid, déréglé par la guerre d'Ukraine, et on ne voit plus comment reprendre l'effort. Et l'effort, à mon avis, ce qui, est, ce qui est à la base du mécontentement des Français, c'est que l'ensemble des services publics, pour des raisons très complexes, il ne s'agit pas de diaboliser les uns ou les autres, l'ensemble des services publics ne délivre pas ce que les Français attendent, que ce soit l'école, la police, la justice, l'hôpital, etc. Et donc là, il y a une, une, un effort immense de reconstitution de l'appareil public qui pourtant est, est, est, dispose de beaucoup d'argent. Et ça, ça implique alors là un rapport tout à fait différent au pouvoir et une mobilisation de la base. Mais Jean-Louis Bourlange, Jean Bourlange, ce matin, pouvait vous dire que euh, la parenthèse des retraites est fermée Fermer le banc, on passe à autre chose. Est-ce que c'est ça la proposition Vous pensez que c'est la rebaptismière aujourd'hui Non, moi je, je ne, écoutez, je ne euh, non, je, je ferme enfin, pas la Il y a une les... neuvième moi, journée moi, de mobilisation aujourd'hui. Je ferme aujourd pas les bancs, hein, d'abord. Oui. Euh, D'une façon générale, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Quel était l'objet fondamental de cette réforme L'objet fondamental de cette réforme, c'est de mettre les Français qui ont plus de 60 ans en situation de travailler dans des conditions décentes, productives pour le pays et compatibles mmh. avec leur état de santé. Oui. Bon, et là, il y a énormément Mais de choses, comme le dit Roux de Bézieux, d'ailleurs, il y a énormément de choses à faire pour améliorer le travail des seniors, pour, pour faire de l'ergonomie. Enfin, Jean-Louis Bourlange, avec qui vont négocier Quand il s'est passé Hier, quand euh, le président de la République regrette que les syndicats n'aient pas présenté de proposition de compromis sur le texte, soulignant que le gouvernement l'avait fait avec le Parlement quand il attaque la CFDT, Laurent Berger, quand R Laurent Berger lui répond déni et mensonge, Macron 2023 refait l'histoire, ment sur la CFDT... Qu — Il en est où, le pays, le dialogue social dans le, le, dans le pays, avec un Laurent Berger, avec un président qui attaque nommément le patron de la CFDT la, et l'autre la, qui la, lui répond ?— La confrontation a été vive. Elle a été vive de part et d'autre. Hein. Quand même, Laurent Berger n'a pas ménagé le président de la République. Tous mes amis de, qui sont proches de la CFDT se sont quand même inquiétés de, voir, de savoir comment Laurent Berger pourrait sortir de cette affaire. Parce que quand on est un syndicat réformiste, on respecte. Au bout du compte, on respecte, et ça a été magnifiquement conduit, le mouvement a été magnifiquement conduit par Laurent Berger, mais on respecte l'autorité politique. En Allemagne, par exemple, les syndicats n'ont tout simplement pas le droit de manifester, de protester dans une affaire qui relève du Bundestag, qui relève de l'autorité politique. Ça, Donc vous comprenez, la fra... vous, comprenez nous, vous comprenez la sortie d'Emmanuel Macron hier euh, sur Ecoutez, la j pas, pas, j pas la comprendre Quand je l'ai écouté, je me suis dit, je n'aurais pas dit cela. Mais vous savez, je ne suis pas président de la République, je ne suis pas soumis au stress auquel il est soumis, et je crois que c'est quand même anecdotique. Euh, c'est anecdotique, le, le, la vraie question, c'est de savoir de quoi, de quoi on va parler oui. euh, maintenant et comment on renoue le, le lien mais Et là je crois avant de parler au futur oui euh, un mot tout de même au présent est ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui un climat éruptif en france euh, les, les sondeurs euh, spécialistes de l'opinion qu'on a pu entendre à ce micro disent qu'il y a euh, de la colère de l'amertume du ressentiment euh, que le pays est traversé par euh, ces passions là euh, vous les ressentez vous-même Comment voulez-vous voulez -vous ne pas les ressentir qu'en faire de ça Oui, ben, comment voulez-vous ne pas les ressentir euh, C'est absolument évident, je le, je le dis depuis que vous m'interrogez là, le, la, la, la rupture morale entre une grande partie de l'opinion et le pouvoir, elle est là. Donc euh, il faut la traiter. Alors il, y a, il faut traiter. En, il y a deux temps. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Il y a le temps immédiat qui est le temps de la légalité. Nous avons un, et ça, euh, je trouve que le président avait un discours fort sur ce plan-là. Il y a un processus institutionnel. Il y a eu un vote solennel qui a été fait dans de, dans de bonnes conditions, qui a été gagné de peu par... Euh, par la majorité, la majorité au sens le plus large du terme, et qui a simplement révélé à la fois l'étendue de l'opposition et en même temps l'incapacité des oppositions à former une alternance, parce qu'il n'y a aucune... Bon, il y a ça... On, on attend le verdict du Conseil constitutionnel. Moi, je crois qu'il ne faut pas... Euh, il faut respecter le processus républicain et aller jusqu'au bout de cette affaire. Et ensuite, s'ouvre le grand chantier de la reconstruction d'un lien fort entre le pays et le pouvoir. Et ça, à mon avis, ça passe pas simplement par ce qu'on appelle pudiquement un changement de communication ou un changement de méthode. Ça passe par véritablement une mise à l'écoute. Et ce que j'ai proposé, c'est qu'on introduise dans ce pays des techniques qui sont un peu empruntées à ce que font nos amis allemands, c'est-à-dire une négociation sur, pour les quatre années qui viennent, sur les grandes options, les grandes orientations gouvernementales qu'on veut suivre. Et là, on verra si dans le camp, ce que j'appelle le camp humaniste au sens le plus large du terme, à l'Assemblée nationale, il y a des gens qui sont prêts à apporter leur, euh, leur pierre à cet édifice mais ce qui ne marchera pas c'est d'aller à la pêche aux voix, euh, euh, voix par voix sur différents sujets ça je crois que cet, cet empirisme euh, là euh, a trouvé ses limites il a aussi dit une phrase qui a été commentée emmanuel macron hier vous, euh, vous avez dit tout à l'heure force doit être à la loi lui il a dit on passe trop par la loi dans notre république qu'est ce que ça veut dire pour la suite du quinquennat qu'il faut gouverner autrement par oui. ordonnance en passant au dessus du parlement parce qu'on pas la majorité. Oui, il y a l'ambivalence du mot loi. Force Et oui. est c'est-à-dire force est au droit. Oui. Euh, force est au procédures Et régulières. Moi, je parle de la Mais loi. Je suis comme tout à fait euh, d'accord avec la formule sur le trop de loi. Moi, j'ai je suis, je suis, été très frappé tout au long du premier quinquennat du fait qu'on votait éternellement des lois. Or, les lois ne contrôlent pas la situation. En réalité, pour... Beaucoup, Les grands problèmes du pays sont des problèmes d'administration, de gestion, de, euh, à l'école, à l'hôpital. Il y a certes des, des, des, des véhicules législatifs qui doivent être utilisés de temps en temps, mais pour l'essentiel, c'est le fonctionnement de la société publique qui ne marche pas. Et c'est pourquoi on ne s'en tirera pas simplement en produisant des textes, mais en changeant les méthodes de, de travail, la concertation, à la fois au niveau politique au niveau social, dans les, les, différents, les différents secteurs. Et c'est très simple. si Moi, je suis très inquiet. Si on ne réussit pas cela, je vous le dis, il y a 90 chances pour pour qu'on ait euh, au bout du, du compte une expérience autoritaire qui m'inquiète, et je pense que ce sera plutôt une expérience autoritaire venant de la droite de la droite que venant de la gauche de la gauche, parce que je trouve que la droite de la droite est plus en position mmh. de gagner que la gauche de la gauche, et ça, moi, en tant que humaniste, universaliste, attaché à la raison, au droit, à la démocratie, ça m'inquiète. Donc, je crois qu'il faut que nous retroussions nos manches, que nous changions nos méthodes, que nous changions notre approche, mmh. et que nous écoutions les gens, discutions avec eux, si nous. Nous voulons nous sortir de ce qui est un très mauvais pas actuellement mais, mais en même temps il faut tenir il faut tenir bon mmh. sur la réforme actuelle parce que sinon c'est vraiment l'état de droit qui vole en éclats jean luc Bourlange ça fait six ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir il y a eu les gilets jaunes et on a entendu ce que vous dites ce matin il y a trois ans il faut changer la méthode de gouvernement il faut j'ai pas dit ça moi j'ai dit bah, beaucoup ou... plus que la méthode oui oui mais ce que je veux dire c'est que repenser la relation du pouvoir et du peuple repenser les méthodes de gouvernance c'est des choses qu'on entend que lui-même avait théorisé en en 2017, en arrivant il y a six ans, en disant « moi je vais changer les choses ». On arrive non, six ans après, avez-vous que... l'impression il... Si, en 2017, oui, oui, il voulait oui, renverser oui. la table. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression On en est toujours à la même... Il a fait le Conseil national de la refondation, il a tenté le grand débat après le... les Gilets jaunes, et on en revient toujours à cette fracture entre le pouvoir... Et le, le peuple, qu'il n'arrive qu pas non, à cautériser. Moi, je ne crois pas au renversement de table. Hein. Ça, jamais les gens disent qu'il faut tout changer dans ce pays. Quand on dit qu'il faut tout changer, ça veut dire qu'il ne faut rien changer. En réalité, il faut changer en profondeur la fabrication de la décision publique et associer, notamment, on n'a pas de majorité, on n'a pas de majorité absolue, on ne fera pas. Et si, si le LR et les autres ne veulent pas apporter leur coopération, ben ils en prendront aussi la responsabilité devant le corps électoral. Mais ce qu'il qui euh, qu ne faut pas oublier, c'est que Macron a été très bien réélu mieux réélu que, que tout le monde. C'est ça qui agace Avec aussi. Avec Marine Le Pen à 42%, oui, vous trouvez qu'il a été très bien réélu il, il y a quand régime. même une opposition dans ce pays. Euh, C'est quand même très grave euh, que, que, le, euh, que cette opposition soit à la droite de la droite. Euh, C'est évident. Mais c est, c est, il, a, il a fait un premier tour exceptionnel. Il a fait un second tour exceptionnel. Et il y a derrière une grande partie de, de l'attitude des, des, des partis politiques, l'idée que cette victoire est illégitime. Or, elle est légitime maintenant l'idée qu que ce soit pourquoi, pourquoi le pays est dans l'état dans lequel il est à ce moment-là ben, je... aujourd'hui avec crise institutionnelle euh, un 49 3 euh, qui met les gens dans la rue euh, le sentiment que personne n'est écouté que la représenta... la démocratie représentative ne représente pas les représentés ça ce sont des questions que vous vous posez oui, aussi Jean-Louis bien, Jean sûr, bien sûr mais je suis très très préoccupé je lis par exemple les, les propos de les, les analyses de Gérald Bronner sur le oui. euh, sur le, le, le L'effondrement le, le, des rapports cognitifs, c'est très, très difficile. Ce qui m'a frappé, moi, ce qui me frappe en tant qu'élu, c'est la difficulté à faire passer un discours rationnel. Aujourd'hui, le fait de parler, de dire des choses vraies, de dire des choses réfléchies, ça n'est plus créateur de légitimité. On vous dit, euh, euh, vous défendez tel ou tel intérêt, vous n'êtes pas, et on ne vous écoute pas. Donc, il y a une colère profonde, il y a un, un problème très profond de, de, de crise de la formation, de crise de l'école, de non-apprentissage, de ce qu'est l'esprit critique. Il y a tout un recul de la raison, du, du rationalisme euh, à l'école. Le, le, si vous voulez, quand on vous dit maintenant ce qu'il faut, euh, le wokisme, etc., il faut dire « quelqu'un qui parle, vous lui devez respect de la parole de ce qu'il dit, même s'il a tort non ». non la vérité exige que si la personne a tort, on lui dise « je ne pense pas comme vous et je trouve que vous avez tort ». Maintenant, c'est presque illégitime de dire ça. Donc le, les, les bases du débat public sont profondément, euh, profondément sapées, profondément Corrodé actuellement. Et là, vous dites, c'est la république du point... vide. Vous dites, oui, on oui. est dans la république du vide. Il n'y a pas d'offre politique, il n'y a rien. Il n'y a pas d'offre politique. Il y, a, si, il y a une offre politique, mais elle n'est pas suffisamment, elle est pas suffisamment perceptible. Et je dis que on doit s'attaquer. Je l'ai dit, nous avons un énorme dossier, qui est le dossier international. Ça passe par l'Europe, mais et là, quand même, c'est géré très fortement par le président de la République qui a fait des choix très bons euh, sur l'Ukraine, sur l'Europe. Il y a sur le plan intérieur, je vous dis, le grand problème, c'est la pathologie, la relation pathologique de, des services publics et, et de la France. Et là, ça implique effectivement que tout le monde se mette en mouvement. Et là, vous avez quand même un front immobiliste qui est très réel et qu'il s'agit de, de dégeler si je puis dire. Dans l'éducation nationale, partout, vous avez des gens qui disent non, on ne veut pas trop changer, on ne veut pas développer trop d'autonomie pour les établissements, on ne veut pas établir trop d'autorité. Enfin, c'est très, très difficile. Quelqu'un comme Blanquer s'était attaqué à l'école, sans doute avec un peu trop de... de, de, de, de, de, de de rigidité à la fin, mais il était porteur de ça. Moi, je crois, si vous me demandiez ce qu'il faut faire, je crois qu'il faut mettre plein feu sur tout ce qui relève de l'éducation, de la recherche, de l'intégration par l'école. C'est quelque chose qui permet de traiter le problème des immigrés, qui permet de traiter le problème de l'ascenseur social, qui permet de traiter le problème de la, du défi technologique. Et du Il pays. le fait suffisamment depuis six ans, Emmanuel Macron Comment et Il le fait suffisamment depuis 6 ans Non, nous a sur pas mis suffisamment les plein feux. C'est ça, il faut mettre le, le, le plein feu politiquement sur des choses qui soient clairement perceptibles par les Français. C'est ça le problème, et pas toutes ces lois auxquelles on comprend pas grand-chose en vérité. Allez, on passe au standard. Jean-Marc nous appelle de Bretagne. Bonjour, Jean-Marc. Oui, bonjour. On Alors, vous écoute. Pas... Oui, d'accord. C'est pas vraiment une question, c'est juste un témoignage. Hein. Donc euh, Moi, ça fait 40 ans que je vote, je ne suis jamais abstenu et il euh, n'y a pas de problème. À chaque fois, j'y allais... Euh... Et là, c'est terminé. Je, depuis, depuis jeudi soir, hein, <rire> depuis ce qui s'est passé jeudi soir, pour moi, c'est terminé. C'est un, un scandale que jamais je n'oublierai. Voilà. De que, quoi que, vous parlez Le 49 plus, 3, plus, plus 49 hein. 49 3, 3. Hein, évidemment, comme des millions de personnes comme moi. Hein. Donc, mm -hmm. moi, j'étais quelqu'un plutôt de calme, hein, de, voilà, vous de direz. Et là, je, je suis en rage. Je, jamais, jamais, je n'oublierai ce qui s'est passé jeudi soir. Et donc, Et vous ne voulez tout... plus voter. Non, c'est terminé. Je pense que tous les tous les députés, tous les ministres qui ont cautionné ce qui s'est passé sont maudits à tout jamais. Et je pense que les gens n'oublieront jamais ce qui s'est passé. Merci Jean-Marc pour euh, ce témoignage. Jean-Louis Bourlange, comment Écoutez, le -vous le maudit va vous répondre. Euh, moi, je suis euh, maudit. Je, je crois très franchement que votre, votre comportement, qui est très représentatif, hein, je ne nie pas du tout que beaucoup de Françaises et de Français pensent comme vous. Votre comportement, à mon avis, présente deux, deux faiblesses. La première, c'est par quoi vous remplacez le vote ça, c'est bah, même... le retrait. Oui, le retrait de l'espace oui, public. Je suis désolé. Il y a le, le, le, vous pouvez vous retirer de l'espace public, mais l'espace public ne se retire pas de vous. Hmm. Donc, de toute manière, vous aurez. Et si vous n'avez pas des gens qui sont sortis des urnes, vous aurez des gens qui sont sortis de je ne sais où. Donc, il y a quand même un problème. Ça, non, mais c'est aussi problème. une tâche du politique d'aller chercher les gens qui se sont oui, oui, retirés de l'espace public. Bien sûr. Mais je, je me place à, du point de vue de notre interlocuteur. Je dis il, il faut. C'est comme les, les gilets jaunes. Vous ne pouvez pas dire. Je ne veux pas et je ne dis pas ce que je veux à la place. Donc ça, c'est un problème. Et sur le 49.3, je crois qu'il a été euh, très, très mal compris. Il me paraît très légitime, très légitime. Ça a été... Je c'est une invention de Guimollet, un hein, socialiste. Ça a été utilisé une fois par Roca. De grandes réformes comme la CSG ont été adoptées par 49.3. C'est tout à fait légitime qu'un gouvernement dise au Parlement... Moi, euh, je propose quelque chose, c'est essentiel à mon action, donc si euh, vous ne votez pas ça, je m'en vais. Mais en 2023, ça passe peut-être plus. Mais, écoutez, ça passe peut-être plus, mais il ne s'agit pas de savoir simplement dans la vie ce qui passe et ce qui ne passe pas, il s'agit aussi de savoir ce qui est légitime. Mais est-ce qu'une mise qu au vote, gouvernement... Jean-Louis Bourlange, est-ce qu est que, est que le choix d'une mise au vote du texte, s'il si a avait décidé ce qu'il souhaitait. Si on doit croire Emmanuel Macron, il ne voulait pas le 49-3. Il voulait mettre oui, au vote cette plus. réforme essentielle. Prendre le risque, au fond, de perdre sur deux voies, mais, mais mais mais mais prendre le risque du vote. Est-ce que ça n'aurait pas euh, eu quelque chose de plus euh, euh, démocratique aurait été euh, Je vous suis. Quelle aurait été la conséquence La conséquence logique de la part de la première ministre et, et du président de la République, ça aurait été la démission du gouvernement. Il aurait Parce pu que la renommer réforme, après. Bon, il, aurait, il aurait pu on la aurait renommer donc après. Eu exactement une mise en cause. Or l'article 49.3 est fait pour ça. Il est fait pour dire aux, aux parlementaires, prenez vos responsabilités. Le, ce texte est un texte que, à tort ou à raison, le gouvernement considère comme essentiel à sa propre action. Si vous votez contre, vous, euh, le gouvernement démissionnera. Et à ce moment-là, le président de la République soit... Et ce qu'il aurait fait sans doute, euh, nommera un autre Premier ministre, soit il prononcera la dissolution. Mais c'est le jeu républicain le plus classique qui soit. Et il ne faut pas, je le dis à notre ami qui vient de nous, nous saisir, il ne faut pas bouder devant cette procédure. C'est une procédure logique de mise en responsabilité du Parlement par le gouvernement et du gouvernement par le Parlement. Et d'ailleurs, c'est euh, Charles de Courson, a, quand il a présenté sa motion, ça a été un, un vote très clair. Ça a été un vote très clair. Il y a eu énormément de gens qui étaient contre parce que le pays est hostile à cette réforme comme on le niait. Mais euh, les élus... Et pas par plaisir. Vous imaginez bien que ce n'est pas marrant pour les élus de défendre un texte qui est aussi massivement rejeté par l'opinion. C'est parce que nous considérons que c'est conforme à l'intérêt fondamental du pays que nous prenons cette responsabilité. D'ailleurs, tout le monde nous dit, de toute manière, on vous attend au tournant et on vous battra mmh. aux prochaines élections. Euh, question de Nicolas sur l'application d'Inter. Je ne suis pas contre une réforme, mais pas pour qu'elle touche la classe moyenne. Jean-Louis borlange Écoutez, je crois qu'elle ne, ne touchait pas particulièrement la, la classe moyenne. Je vous l'ai dit, cette réforme, au bout du compte, quand on regarde économiquement, ça va se traduire par quelques mois de plus de travail pour l'ensemble de, des salariés français. J'ai un peu la tendance à dire tout ça pour ça. Je trouve qu'il y, y a un excès dans les dénonciations de la violence inouïe, de la régression sociale. Et là, j'en veux un peu à Laurent Berger d'avoir effectivement alimenté ce, ce, ce moulin d'indignation sur une réforme qui est quand même extrêmement mesuré, qui fait qu'on reste, après la réforme, euh, l'un des pays, sinon le pays d'Europe, où on part le plus tard, euh, à, à, le, le plus tôt, pardon, à la retraite. – Elisabeth Borne, euh, elle peut rester au, au, à Matignon, elle écoutez, reste ça, légitime c est, c est, c est à, à vos yeux. – C'est l'affaire du président de la République que d'en décider. Moi, je trouve qu'Elisabeth Borne a beaucoup de courage beaucoup de, de, de, de sens de la responsabilité. En revanche, je trouve que la façon dont cette réforme a été vendue aux Français, malgré des... des... Par les ministres, vous voulez dire euh, bah, Les ministres ont été assez courageux, euh, mais par le gouvernement, dans son ensemble, euh, Attal a fait de très beaux discours, Dussopt a fait de très, un très bon discours, si on pouvait l'entendre, parce que dans les hurlements, c'était aussi ça qui a caractérisé... On apprend dans le monde, là, oui. hein, ça, ça, ça sort, sort ce matin, qu'Elisabeth Borne aurait dit en privé euh, sur son premier gouvernement. Je suis suis à la tête d'un gouvernement à moitié composé de débiles. Oui, alors quelle est l'autre moitié C'est ça le problème. Euh, est, euh, écoutez, je, je, je, je, je ne sais pas. Euh, ben si, si elle pense ça, il faut qu'elle démissionne. Merci, Merci. Jean-Louis Bourlange, Jean Bourlange d'avoir été à notre ce... micro. Oui. Oui, ce...